à chapitre 21 au verset 7. Tu as posé la question de savoir si... Je viens, hein? Attends, non, attends, je viens, mon hein? attends mon frère. Attends mon frère. Tu... D'abord, ton nom, c'est qui Ton nom, c'est qui Je viens. Hein? Ton nom, c'est qui encore c'est pas mon nom est important. D'abord, pour le moment. Non, non, non, non. Je, je, dit, je, je te de demande, je de te la demande, la de la... comment tu t'appelles hum. Comment tu t'appelles hum. Moi, je m'appelle Massaoud. Ah, Massaoud, tu, tu es de, de, de, de quel pays oh. Oh, Sénégal, Gambie. Tu es de quel pays Oh, pastor. Tu es de quel pays Monsieur Burkina. Ah, Burkina Faso, ok. Le pays des hommes intègres. Ah, écoutez, tu sais, moi si je parle, nous parlons sur base de ce qui est écrit. Nous disons que Jésus est Dieu, ce n'est pas nous qui avions commencé ça. C'est Jésus lui-même qui a dit qu'il était Dieu. Dans Apocalypse chapitre 21, au verset 7, il a ah, dit ah, que Dieu. Ah, Apocalypse, là, Apocalypse, là. Déjà, déjà, quelqu'un qui est parti chez Dieu, hein. et Dieu l'a élevé à le au ciel, hein. maintenant, révélation, maintenant, quand Dieu l'a donné pour montrer à ses disciples, comprendre, hein, dans son vivant, là, qu'est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il a déclaré qu'il est Dieu Mais ça, c'est au vivant. Apocalypse c'est le vivant de Christ. Il dit que... il a dit Non, non, non, non, non, non. On dit le vangile, le comprendre, Apocalypse, un verset, un repos, mais tu vas comprendre. Oh, oh, écoutez mon frère. Parce que Et moi je n'aime pas... Attends, attends. De avec attends. Non, non, non, non, non. Oui. Écoutez, je suis en train de t'enseigner dans l'Apocalypse, lorsque tu dis révélation, non, non, la révélation, ça. là, tu ne peux pas m'assurer. Ma, ma, non, non, mais, mais écoutez, écoutez, je, je suis en train de t'enseigner que Jésus est Dieu. Dans l'Apocalypse, lorsque tu dis révélation, oui, c'est la révélation. Et la révélation stipule que bah. Jésus-Christ est Dieu. Tu bah, vois, je, je comprends, j'ai compris. Mais, mais, mais, mais, non, mais, non, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Oui, Apocalypse 21, verset 7. Maintenant, Jésus-Christ lui-même va parler de qui était dans sa mission. Jean 17, verset 3. Ah, mais attends, attends, attends. Lorsque Jésus était dans sa mission, c'était un homme, il était un homme. Puisque la parole s'est faite chère. Dieu fait. Attends, mon frère. Nous, nous disons la, la parole s'est faite chère tu, tu vois la parole s'est faite chère Jésus est, Dieu est venu chez nous comme C'est c'était quelqu'un fait la parole chère non non la parole s'est faite chère lui-même eh, oui oui oui elle-même hein? oui c'est la parole qui s'est faite cher. Euh, euh, mais, mais moi, moi je, je te dit, dit, la, la, la, la, la, je je dis, la, parole, la Bible dit que la parole s'est faite dit La parole s'est faite cher. Voici la parole s'est faite cher, c'est la parole de Dieu. Oui, mais, mais, mais, mais la Bible dit que la parole de Attends, attends, attends. Tu poses une mm -hmm. question? La, oh, la Bible dit très bien, oui. la, la parole était Dieu. On dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. C'est ce que dit la Bible. Comprenez bien. Comprenez bien. Au commencement était la parole et la parole était avec, Dieu, était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Déjà, il y a la contradiction. C'est la parole. Il y a un écrivain, le Nephaïlo, qui y a donné ça. Et c'est dans ça que Jean a dit la copie. Quel écrivain? Le métaillo. Qui? Le métaillo. Si Il vous est... vous ne connaît pas la. Non non je je, campagne, je, je attends attends attends. <rire> je connais Philo d'Alexandrie Il était de quel pays? Il a vécu dans quel siècle? Bon, écoutez, écoutez. Moi je suis en train de parler sur les écritures. Si nous disons la parole était Dieu. La parole c'est un chef. Tu, non, dis, tu me dire, dis, euh, tu me euh, dis, tu me dis. Euh, philo, Philo, Ad Alexandrie a, a, a écrit ça. Il a écrit ça dans quel livre Tu as euh, déjà lu euh, ça monsieur, Là, c'est un comédien. C'est un comédien. On dit au commencement était la parole et la parole a été faite chère. Non, non, non, non. Hein? On, non, non. Commencement était la parole, un, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Déjà, il y a la contradiction. Il a pas... On dit la parole a été faite chère. Non, non. Et là... Rien rien rien n'est. Rien n'est créé sans elle. Ah non, non pas la Bible. Ah, Rien n'est créé sans elle. Ça, ça, bien, je. je, je t'en fais. Ça, sans elle, c'est qui Rien n'est créé sans quoi Sans elle. Elle, c'est qui Et tout ce qui est créé a été créé par elle. Tu as compris Par elle, qui Par elle, qui Ça Tout dire quoi Tout créé par elle, elle, c'est qui La parole Ok, est-ce que Jésus est la, par... Parce, la est parole? Est-ce que, est-ce que? Attends, que attends, dit... attends. Dans la Bible, quand Dieu dit soi, et la parole, la chose divine. C'est la parole la seule. Son... Non, non, c'est faux. Vous comprenez la C'est est faux. Est-ce que Jésus est la parole dans le Coran? Jésus, Jésus est la parole dans le Coran. Et c'est quelle parole? La parole dans le Coran. Écoutez, le... écoutez, écoutez. Est-ce que Jésus est... Vous la... ne connaissez rien de la, de, de, du Coran, pardon, pas... Euh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, surat, surat 4, verset 171, on dit que Jésus est la parole, n'est-ce pas? Non, avant avant, avant, il faut citer le verset là bas tu vas comprendre l'interdiction que Dieu a train de... Tout, de euh, euh, faire euh, écoutez, fait. interdiction Et ou pas, est-ce que Jésus est la parole dans le Coran? L'interdiction là, c'est quoi? Est-ce que Jésus est la parole dans le Coran? Je dis, gens de oh, Jean-Denis, oh, oui. n'exagérez pas dans votre région et ne dites dans la que la vérité. Mais si Tu Marie n'est qu'un messager dans là, déjà, comment tu comprends? Mais, mais, mais, mais, mais, tu mais comprends? écoutez, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une, une, une contradiction. Puisque si on dit Jésus n'est qu'un messager, Maintenant, comment est-ce que le, le, la, la sourate va ajouter Il est aussi esprit de Dieu et puis il est esprit, il est parole de non, Allah. Non, non, non, non, non. Pourquoi non, non, non, non, non, non, non. C'est une contradiction Donc, vous, dans le Coran. Vous, vous, vous pardon, vous monsieur le oui. euh, vous ne connaissez rien de la Bible, vous ne connaissez rien du Coran. Si vous connaissez quelque chose du Coran, vous n'allez même pas parler comme ça. Déjà, Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 17, verset 3, Or, la vie éternelle. Consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et alors Donc, le Avant d'avoir le paradis, tu dois témoigner qu'il y a un seul Dieu et Jésus-Christ, mais maintenant l'envoyé de Dieu, pour avoir le paradis. Mon frère, c'est que tu pas dis. C'est que de tu dis là. Le verset là que tu donnes, ça ne contredit pas que Jésus n'est pas Dieu Ça ne contredit pas je dire, hein? Le verset là, le verset là la... je dans, la... dans Jean 17, verset 3. Oui. Or là, déjà, le verset 4, même Jésus qui dit j'étais groupé sur la terre hein? Hein? Dire, le, le mais, aussi. mais écoutez, Donc, tu répètes, tu es en train de répéter la même verset. Tu répètes le même verset. Je te dis, ça ne contredit oh, pas. Monsieur, pasteur, ça pasteur, ne contredit pasteur, pas. Pasteur, pasteur. Ça, ça ne contredit pas. Le verset est clair. Pardon, je, je t'en prie. Hein? Jésus-Christ dit Or la vie éternelle conçue pour eux à tout compte toi le seul véritable Dieu, et ce que tu as envoyé la et ce que tu as Jésus-Christ, ça ne dit pas. Mais, mais tu as répété la même chose. Je t'ai dit. dit tu, tu as juste répété ce que je t'ai dit que la parole s'est fait chair. Tu n'as fait que répéter. J'ai bien, hein? Monsieur le Pasteur. Ah. Tu ne connais rien plus que Jésus-Christ. Hein? Si on veut connaître Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, nous ne qu'on va pas Interroger Jésus-Christ, Jésus-Christ nous répondre, il tout, est tout. C'est tout. Mais ne me parle pas de ton enseignement. Ton enseignement ne vaut rien seulement. Rien. Bon, mon frère. Parce bon, que c'est on... un pécheur. Donc un pécheur ne peut pas enseigner quelqu'un, mais c'est lui, la personne même qui va nous enseigner, qui est C'est un pécheur. Donc, il faut qu'on m'interroge, j'écris, j'écris, tu es sais qui? Dans ça, je qu'est-ce qui va nous montrer? Qui l'est? Es. C'est pas toi qui m'as dit, c'est tu sais Dieu. Mais, mais, là, tout tout, tout ce que tu dis, tout ce que tu dis là, c'est dans, dans un conseil de c'est dans un conseil c'est dans un c'est dans un conseil C'est un c'est un conseil de Nice, c'est un conseil de c'est un conseil de c'est un conseil de Nice, c'est un conseil de c'est un conseil de c'est plus, ouais. Qui t'a dit, dit ça? Aller, il, il faut, il faut, il faut, hein? Qui t'a dit qu'on dit ça? que ce concile de Nice brave à tous ces bêtises-là? Qui t'a dit ça? Je dis viens. Hein? Euh, il faut comprendre bien. Il faut me comprendre bien. Non, non, non, tu as dit concile de Nice. c'est pourquoi il y a le nom Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre, ça tu as quoi Pourquoi la fête de Saint-Sylvestre Tu as déjà vu dans la Bible le nom Saint-Sylvestre dans la Bible. Moi, je te parle de la Bible. Toi, tu me parles de concile de lycée. Je te parle de la Bible. Je dis, J'entends en train de te parler aussi de la Bible, mais tu ne comprends pas. Comme tu es taré dans la Bible, c'est pourquoi tu es mets dans l'histoire. Tu peux dans l'histoire, tu vas comprendre. Mon frère, moi, je suis en. Un, ne me parle pas de ce que tu ne connais pas. Concile de Nice. Concile non. de Nice. Ok. C'est écrit, <rire> écrit où dans la Bible, Concile de Nice C'est écrit où dans la Bible, Concile de Nice Il faut aller à 11 verset 26. 26 euh, non, non, non, non, non, non. non. Tu, tu, la, tu, tu, <rire> tu, tu, tu parlais de Concile de Nice. Maintenant, tu commences à changer c'est ça non moi Alors, je, moi je dénisais la table et pas concile de nice la table la table éditorial c'est c'est un rassemblement des chrétiens quoi Attends, à, à, attend. ça, attends, attends. c'est écrit où dans la bible ah, c'est écrit où dans la bible concile de nice c'est écrit où c'était, si le pépé la question, c'était que où Jésus Christ en est écrit que moi, je dois que le Christ Dieu. Mais j'étais donné l'écriture, j'étais, j'étais donné, la... oui, mais j'étais, je... la... oui, j'étais oui, donné l'écriture. Hein? Eh, si, si parle. on parle, attends, eh, le attends. Non, bon. si je parle avec toi il faut me dire sur ce qui est écrit ne me parle pas, C'est eh, Saint Sylvestre Saint Balthazar, non, non, donne moi les noms qui sont écrits dans la Bible, on parle de ce qui est écrit le pasteur, ne me, de me parle pas de, pasteur, de, pasteur, de, pasteur, de ce que pasteur. tu as entendu ah, bon, j'ai compris. compris je te donne un passage de la Bible déjà dans Jean 5 verset 24 Jésus a dit Jésus a dit celui qui écoute ma parole et croira celui qui m'a envoyé à, à la vie éternelle. Oui. Dans, dans le même chapitre, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et moi, je est suis juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans le chapitre, verset 37, et ici je témoigne moi-même, mon témoigne est faux. Mais c'est le Père qui m'envoie ma témoin et vous n'avez jamais vu sa part, vous n'avez jamais écouté sa voix. Donc ça, là, ça ne suffit que Jésus Christ n'est pas Dieu. Non, nous non, nous train d'apprendre qu'il n'est pas de Dieu. Attends, attends, dans tout ce verset là que tu as cité, est-ce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu? Oui, facilement, Très, très facilement. Parce qu'envoyé de Dieu, quand Jésus dit qu'il est envoyé de Dieu, toi tu ne peux pas me dire que Jésus est Dieu. Mais dans, dans, tout ce que, dans tous les versets que tu as dit, dans tous les versets là, mm -hmm. que tu as dit, c est, c est mm -hmm. la preuve est que, est la, tu, tu as donné la preuve que la parole s'est faite chair C'est la parole qui est devenue un homme. Alors il dit que j'ai été envoyé. C'est ce qu'on appelle, on est en train d'appeler ça l'incarnation. Osé 11, verset 9, Dieu mm dit qu'il n'est pas homme. Non, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Repète ce que dit la culture. Il, il faut. Attends, attends, je vais t'enseigner comment lire la Bible. Il faut lire au 11 verset. Il faut lire au dé 11 verset. Mais moi, non, je ne sais non. pas la Bible. Il faut lire au 11 verset. Non, non. Comprendre. Alors, si tu ne connais pas la Bible, hein, il faut aller faire l'agriculture. Hein? Il faut venir. lire au dé 11 verset 9. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, non je... Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Tu, tu, tu, tu, as, tu as coupé le verset. Tu as coupé le verset. Il faut dit, Il faut dire. Non, il faut lire. Je dis, je ne tiens pas la Bible ici. Il faut lire ce que Alors, pourquoi est-ce que... 11 verset 9, ce que Dieu a dit. Non, non, si tu ne tiens pas la Bible, il faut te taire. Il faut te taire et apprendre. Hein? On a, on a, tu as coupé le verset. Tu as coupé. Lorsque tu dis, tu dis, car je suis Dieu et non pas un homme. Tu as coupé le verset. Hein? Lorsqu'on dit, tu as, tu as dit, Osée 11 verset 9, tu as dit, car je suis hein? Dieu. Tu as dit, car je suis Dieu et non pas un homme. C'est faux. Hein? C'est faux. L'Écriture n'a pas dit ça. L'Écriture a dit ceci. <rire> Dieu a uh -huh. dit ceci. Je n'agirai uh -huh. pas, selon mon ardente colère, je renonce à détruire uh -huh. Ephraim. Hein? Pourquoi? Car je uh -huh. suis Dieu et non pas un homme. C'est pour cela que je ne vais pas uh -huh. détruire Ephraim. Hein? Bon, il n'est pas un homme non. Qu est-ce que dit? Qu est que dit? Je il n'est pas un homme non. Il n'est pas un homme pour venir détruire Ephraim. c'est ce qu'il a dit. On... quest ce que moi j'ai dit? Je dis que Dieu dit qu'il n'est pas un homme non. Quel est le problème? Non, mais tu as coupé le verset. Le verset ah, n'a pas dit ça. Je ne suis pas un homme là. Il y a quoi? Mais tu, tu, tu as dit car, car c'est quoi? Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il dit car. Il a dit je ne suis pas un homme pour détruire Ephraim. Mais non, voilà, il, il n'est pas un homme pour détruire Ephraim non, ah, il n'est pas un homme non, non non. il n'y a pas une écriture qui dit que Dieu n'est pas un homme ça n'existe pas il dit ceci, je n'agirai hein? pas hein? selon mon ardente colère je renonce à détruire <rire> Ephraim car je ne suis pas un homme ah? car je suis Dieu et non pas un homme je suis le Saint d'Israël au milieu ah, hein? de toi Jésus est un homme, Dieu n'est pas un homme Jésus est un homme car Dieu est un homme. Ouais, ben, si je dis un homme, oh, est que oh, je attends, hein? attends, il faut me poser la question. C'est où, où est-ce que Dieu a dit qu'il est un homme Il y a des versets dans la Bible, même dans le Coran. Je dis, Dieu, Dieu est pas un homme. Dans, dans la Bible et dans le Coran, Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Il est un homme. Il faut me demander les il versets. Pas un homme. De, de moi, mais demande cette pas un Demande-moi, c'est écrit où je sais, là, je, je sais là où tu veux aller parce que tu ne... Toi, tu es en train de discuter avec moi, mais tu ne comprends pas. Non, non, la, non, non, non. moi, je te dis que... Tu n'as pas su avec la voix, tu en train de discuter avec toi. Ah, ah, tu, écoutez, je vais... Une me... fois, je vais... vais... Un je, vais maintenant... je vais maintenant... J'ai dit le jeu de la résurrection, il va lever ah un pied... Un pied... C'est le jeu de la résurrection, il hein, va lever un pied... Aïe Donc, tu, tu, tu connais mes versets, hein Tu connais le verset que j'ai tenu dans le Coran Ah, ah Puisque moi, mon, je frappe... Dans le Coran, Allah est un homme. Il vient aussi comme un homme dans mais le bien, Coran. Et Mohamed a oui. expliqué dans non, beaucoup de hadiths. Bon, et, et, je t'en prie, tu as le Coran là-bas, non? faut me le Coran 5 verset 72. Ah, okay. On va comprendre. On, on va partir. Mais, mais, mais, écoutez, moi je suis enseignant. En, en Afrique, nous ne sommes que trois. Je dis non, lisons, lisons le Coran, chapitre 5 verset 72 jusqu'à 74. On va lire, on va comprendre ce que Dieu est en train de dire, ah, on va comprendre bien. Ah, oui. Comme tu dis, tu, tu frappes là, allons-y là-bas, on va comprendre. Non, mais je suis un frappeur. En Afrique, nous ne sommes que trois ah, débatteurs. Laisse-la, ah, laisse-la. Là, laisse là. Allons-y là-bas. Si tu es un frappeur, on va comprendre. Allons-y là-bas. Coran, chapitre 5, verset 72 jusqu'à 74. Nous, ah. ça, on va comprendre. Il te lit. Comme ça, le Coran là-bas, il te on va comprendre. J'ai 26 Coran. Tu cherches quelle version du Coran tu cherches, dire, tu... Hein? tu cherches quelle version du Coran? Non. Version, tradi... quand tu parles de la tradition, je peux, tu peux te comprendre, même version, c'est même version. C'est la tradition qui diffère, puisque les mots diffèrent. Ah, ah, donc moi je parle et de traduction, et de version. J'ai plusieurs Corans avec moi. Non, le Coran a de même version. Si tu ne lis pas, moi je vais lire pour moi ici. Je ne lis pas comprendre. Non, non, j'ai ça. Tu as dit sur 5 euh, versets 60. Sois... Non, je vais lire moi-même. Je vais lire moi-même. Quand tu veux comprendre les choses, je vais lire moi-même. Non, non. Je, là, dans le ah, courage, chapitre 7, verset 72. Attends. Passons-toi. Ah, Passons-toi, tu vas comprendre. Oui. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en mm -hmm. vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Oui, ce sont mm -hmm. des mécréants, puisque Allah mm -hmm. n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Allah. Voilà. Allah, c'est une idole. Hein? Allah, c'est une idole. Ce n'est hein? pas Dieu. Allah c'est une idole, idole arabe, Allah n'est pas Dieu. Maintenant si quelqu'un dit Allah c'est le Messie, c'est une bêtise, puisque Jésus n'est pas au niveau d'Allah, c'est une bêtise. Donc ce sont certes de mécréants ceux qui disent en vérité, Allah mm -hmm. c'est le Messie. Alors que le Messie a mm -hmm. dit aux enfants, Oh enfants du Seigneur, Allah, oui. Allah, oui. oh, enfant mm -hmm. adorez Allah mon Seigneur et mm -hmm. votre Seigneur, c'est une, mm -hmm. une autre bêtise, c'est une autre bêtise, Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera. C'est le... qu quel Allah qui peut l'interdire le paradis? Tout bien c'est Allah mais pas dit Allah, Allah interdit le paradis et son refuge sera le thé pour les injustes pas de secours. C'est ah. qui Allah là maintenant? Tout oh. Allah, il donne, non. Ah oui! C'est pourquoi je te dis que Allah c'est Tout... une idole. C'est que j'ai dit. Oui. Allons-y, mettons verset 73. Non, mais j'ai compris, verset 73, allons-y, verset 73, ça ah, dit quoi Verset 73, on dit, ce sont certes des mécréants ceux qui uh -huh. disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a uh -huh. de divinité qu'une qu euh, divinité unique, s'il si ne cesse de le dire, certes, uh -huh. un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Mais c'est vrai, Allah uh -huh. n'est pas le troisième uh -huh. de trois. Allah uh -huh. c'est une idole. Uh -huh. Ah, il dit 75 maintenant, on va comprendre. Avant de revenir sur toi, je vais te parler. 75. Le Messie, Alors, fils de Marie, n'était hum, qu'un messager. Des messagers hum, sont, sont passés avant lui. Donc, tous les prophètes, tous les messagers hum, sont morts. Sont morts. Sont morts. Tous les messagers sont morts avant Jésus. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la hum, nourriture. Euh, euh, voici, voici, vois comme nous leur expliquons les preuves et puis vois comme ils se détournent. Ah, hein? et, et quoi? Et alors? Mm -hmm. Et alors? Voilà. Maintenant, je vais te dire quelque chose que tu vas comprendre. Oui. Quand tu dis Allah, c'est le nom de Al je vais te faire savoir que Jésus-Christ, les le et la paix de Dieu sur lui a dit. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais c'est du Père qui m'a envoyé. Si réellement que toi, le pasteur, tu aimes Christ, tu dois enseigner ce que Christ a enseigné et soit l'incarnation de la part du Christ. C'est pourquoi je te dis que les chrétiens sont des ennemis de Christ parce qu'ils n'enseignent pas ce que Christ a enseigné et ils enseignent ce que le diable a enseigné. Parce que le diable a frappé Paul et Paul, et il a fait cette révélations à Paul la et Paul a enseigné. Vous, êtes, vous, vous, êtes, vous, vous, vous, vous suivez le ministère du Paul et du Christ. Parce que Paul a dit dans cette heure au contraire, vous voyez que les bâtiments c'est comme à pierre pour les circoncis. Quand celui qui a fait des à après des circoncis, après de morts aussi a fait des circoncis. Tu compris? Donc, je ce qui veut dire l'évangile, on a donné ça à Paul pour donner les, les, les, les païens. Tu es païen. Tu es païen. Donc, vous suivez l'enseignement du Paul et non l'enseignement de Christ. Parce que dans l'enseignement de Christ, il n'y a pas la mort pour aller au paradis. Il n'y a pas la mort aller au paradis. Dans l'évangile de Christ, il n'y a pas de du, du, du, quand tu te fais sur... Allô. Je t'entends très bien. Allô? yeah, yes, yeah, allô, allô. Et continue, continue. Non. Euh, donc, dans l'enseignement de jésus il n'y a pas fait de quand tu fais la circoncision, tu ne vas pas aller au paradis. Mais dans l'enseignement du Christ et euh, du Paul, quand tu te circoncis, tu n'as pas un lien avec Jésus-Christ. Dans l'enseignement du Jésus-Christ, il faut croire qu'il y a un seul Dieu et que est un envoi de Dieu. Et tu suis les enseignements du Christ pour avoir le paradis. Mais dans l'enseignement du Paul, il faut confesser, il faut dire que Jésus qu a ressuscité des morts et croire que sa mort-là va te sauver avant d'avoir le paradis. C'est dégrue. Attends, attends, attends. Tu, tu répètes des histoires qu'on t'a dit tu, tu répètes des histoires que le musulman dit. Qui m'a Chaque... dit Qui m'a dit, dit? Qui m'a dit qui les mêmes bêtises qui m'a dit déjà, déjà, ce sont les mêmes bêtises que le musulman dit chaque jour. Lise Galat 5, verset 2, qu'est-ce que Paul a dit? Galat 5, verset 2, tu as dit, qu'est-ce que Paul a dit? Écoutez, lise Galat 5, verset 2, à ce qu'on va comprendre ce que Paul a dit. Je peux te lire. Tu as, ce que tu as dit. Tu as dit que Paul a dit, si quelqu'un veut se faire circoncire. Il n'ira pas au paradis. Euh, il il n'a rien en Christ. Non, non, non, non. Tu as dit qu'il n'ira pas au paradis. Ouais, il n'a rien en Christ, il ne va pas au paradis. Non, quand tu te quoi non. Quand tu n'as rien en Christ, tu vas aller au paradis. Oh, oh, oh hein? attends, attends, attends, attends, <rire> a, a, attends. Attends. Toi, tu te circoncis, non. Toi, <rire> toi, tu vas aller, tu vas aller dans l'enfer selon l'enseignement de Christ. Un peu plus dans l'enseignement de Paul. Il faut lire 5 versets de là, on va comprendre. Non, -ce non. Ce Paul non, non. Attends. Il y a combien de genres de circoncision? Il y a la circoncision selon la loi de Moïse et puis il y a la circoncision selon l'esprit. Maintenant. Non, non, non, non. Circoncision, à Abraham. Abraham. Non, non. Attends. Il y a la circoncision. Est-ce que Abraham? Tu dis que la circoncision a été donnée à Abraham. Hein? Est-ce que ouais, lorsqu'on a... Il a 8 jour, dans Luc 2, verset 20. 8 e jour, on a circoncis Jésus. Non, non, non, silencie, non, non, non, non, non, il est... n'était pas circoncis. Non. Il n'était pas circoncis. C'est écrit où On a coupé son pénis. Non, non, Ils on n'a a... on, on, a... as... pas coupé. On n'a pas, <rire> pas coupé. On n'a pas coupé. On n'a pas quoi mais donne-moi le verset là où on dit qu'on dit, on a coupé. Il faut des... eh bien, écoutez, moi je suis là pour vous apprendre comment parler. Je dis, je dis il faut lire Luc 2, verset 21, à là, non Il faut lire Luc 2, de... Luc verset 21, à là, non Tu vas comprendre, non ah, oh. Tu vas été ou pas Tu vas comprendre, Luc. On va partir, on va partir dans le livre de Luc. Tu as dit Luc au chapitre, au chapitre 2, n'est-ce pas Hein Répète le verset ouais répète le verset. Verset il faut lire, on va comprendre. Verset parce que moi, je ne sais pas la Bible ici. Ah, écoutez, c'est pour cela que j'ai dit, tu vas quitter l'islam. Le... On t'a menti. Où est-ce qu'on a dit qu'on a coupé, on a, on a circoncis Jésus. Ah, il faut lire, il faut lire. Il faut lire. Eh, eh, écoute, lire, écoute, lire. écoute ce que l'Écriture dit. Luc chapitre 2, verset 21. On dit ceci. Le huitième jour, mm -hmm. le huitième jour, mm -hmm. auquel mm -hmm. l'enfant devrait être circoncis, mm -hmm. étant arrivé, mm -hmm. étant arrivé, mm -hmm. on lui donna mm -hmm. le nom de Jésus. Nom mm -hmm. Le nom qu'avait indiqué l'ange qu'il fut conçu, avant qu'il fût conçu dans le sein de Marie. Tu entends l'écriture? Mm -hmm. Où est-ce est qu'on a circoncis Jésus? au huitième jour où l'enfant devait être circoncié est arrivé oui quand c'est arrivé la circoncis est arrivée non il non non non non non attends le jour non, attends. Les où on devrait <rire> le circoncire est arrivé on n'a pas dit on là, a... le jour de... non attends le jour de circoncision est arrivé quand c'est arrivé ils ont fait quoi quand c'est arrivé c'est quoi c'est pour le faire ou bien c'est quoi euh, mon frère l'écriture est claire L'écriture dit que lorsque euh, le oui. jour est, est arrivé, hein, on devrait se mm -hmm. on a donné le nom à l'enfant. On n'a pas dit on a, on a circoncis l'enfant. Hein. Ce n'est pas écrit. Il ne faut pas ajouter. Euh, Il ne faut pas ajouter à la Bible. Le, le premier jour où l'enfant devait se est arrivé. circoncision, là, c'est quoi Est arrivé. On donne. quoi, quoi Son âme. Ça, non, il ne faut pas, pas ajouter pas Il faut pas ajouter à la Bible <rire> On n'ajoute pas, on <rire> ne retranche pas, tu comprends? Il ne faut... faut pas Parce que tu n'es pas adepte de Jésus Christ adepte du, du Paul et non du, de Jésus Christ mon, mon frère, tu, tu vois, <rire> comment est-ce que moi je, je, je suis en train de vous attraper On n'a pas dit qu'on a construit ah, si ah, Jésus pourquoi Qu'est-ce que tu es en train de me frapper? Là où, quand tu dis faut lire ici, tu ne veux pas lire. Quand tu dis faut lire ici. tout. Quand Mais de Jean 7 verset 33, que tu as lu, je, tu as je, lu. La Bible est dans mon sang. Je connais ça par cœur. Ah non non tu ne connais rien de la Bible pour ne pas te mentir. Pour ne pas te mentir. Tu ne, tu, ah, tu vois. Celui qui connaît bien la Bible ah, déjà même. Tu... Une question, une question. La Bible a été révélée à quel prophète? Non pas, écoutez pas à un prophète, à des prophètes, beaucoup de prophètes. Par exemple, par exemple, Moïse, Abraham, et puis il y a eu David. Il y a beaucoup de prophètes. Ésaïe, Jérémie, tous ces gens-là. Les pasteurs. Oui. Les le pasteur c'est les Romains qui ont regroupé ces livres et intitulé la Bible C'est écrit où C'est écrit, écrit où Mais attends C'est écrit où Moi je viens, que, moi, donc, moi, donne, je viens je montre, Attends, lorsque tu ah, dis Ce sont les Romains ah, Il faut me dire hein, la source, c'est lui qui a dit que ce sont les Romains. Il faut Mais me dire. Il faut me montrer la source. C'est quand la Bible a été rougée à Moïse. Mettre-moi le passage. c'est écrit. Que... On dit la Bible a été rougée à Moïse. C'était où ah, Attends. C'était où la Bible a été rougée à Moïse. Pas... mette moi ça, je vais comprends Je n'ai pas dit à, à, à un, a, un, un prophète. Moi, je t'ai dit, dit à beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. A beaucoup de prophètes, dans quel passage, on a dit la Bible a été révélée à beaucoup de prophètes. Tu peux me montrer ça. Ah, mais... À beaucoup de professeurs. me montrer ça dans la Bible. Eh, eh, mais, écoutez, c'est ce que je suis en train de te dire. que Lorsque Jésus est arrivé, il a mené la Bible. Lorsque Jérémie est arrivé, il a mené la Bible. Lorsque Moïse parlait, non, il non, a mené non, non, la Bible. Tu m'as, ma, ma, ma, tu m'as, tu m'as, tu m'as. C'est un gros menteur. C'est un gros menteur. Écoutez, écoutez. L'évangile, euh... c'est pour jésus Christ. La Zaboura c'est à et la Torah c'est à Moïse. C'est à Moïse quoi? Tu as compris? Et le, le livre de Jérémie c'est à Mais qui? Dieu a révélé à Torah à Moïse. Le, le, le livre. Et, et, et, et, et non, ça, ouais, ouais, ouais, Et le livre de Jérémie, tu, tu, tu, as, tu as oublié ça? Livre des Aïs, livre ouais. de Zacharie. on a donné ça à qui? Non, je dis non, je ne peux pas non. Je dis je a révélé à, à, à, à, à Moïse la Torah. Il y a le mot Torah dans la Torah. Et il y a le mot Zavura dans Zaboura. dans l'Évangile. Le mot Torah dans Torah mais il n'y a pas le mot Bible dans la Bible. Non, non, il y a le mot Bible dans la Bible. C'est écrit Bible dans la Bible. Montre-moi ce passage. Montre-moi le passage où il y a le mot Bible dans la Bible. Ah. Ça. Oh, mais toi tu, tu as dit que tu n'as pas de Bible. Je te donne Marc au chapitre 12 au verset 26. Marc au chapitre... 12. 12. Marc 12 au chapitre... Attends, attends. Hein? Marque combien Mon frère, tu, tu sais ce que je peux te conseiller? Il, il fallait que tu... Marc 12, verset mais... premier. Mmh. 12, 12, Ma, marque 12 au verset 12. Yes, Marc 12, 12. Oui. Yeah. Mmh. Un peu, je vais comprendre. Marque 12. Mmh. <rire> ah. Parce que nous nous frappons très très très mal. Très mal. Je fais ça comme ça tout passé tu me tu me tu me parler on vient de m'a que deux deux. Oui, Mais il y la fois elle a donné pour Attends, attends, je, je vais lire. je vais je, je, je vais lire pour toi. Attends, attends, attends, hein? tu es, tu es tu es un enfant, il faut apprendre. Il faut apprendre. Non, non, non, non attends, attends. Il faut apprendre de chez nous, les grands. Tu vois, parce que, vous, parce que nous, nous sommes des enseignants de la Bible, Nous, nous sommes les enseignants de la vie. Il nous Ok, ok, ok. Puisque si tu étais à l'écran, tu allais voir avec moi. Nous commençons, nous descendons au verset 26. Au verset 26, dans Marc, nous sommes dans la Bible. Ah non, toi, dis Marc 12, 12. Tu dis Marc 12, 12. Ça, oh ben, tu descends, oui oui, oui, oui. Tu descends. Tu dis Marc 12, 12, non? Oh, oui, oui. Tu descends jusqu'au verset 26. Dans... Jusqu'au verset 26. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah. Comme ça, vous l'êtes. Quand vous refiez la distance, Ok. Là, là, là, là, nous sommes dans la Bible, dans je Marc. Attends, nous sommes dans l'évangile de Marc. Ah, Je vais te lire Marc au chapitre 12. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 12. Tu vas lire de verset 12 jusqu'au verset 26. Verset 12 à 26. Maintenant le verset 26. Ah, bon, Attends, je vais te lire. Tout je vais te lire le verset. Attends. Oui, et... oui, oui je vais comprendre. Ah. Comme c'est le cas avec les anges maintenant, c'est Jésus qui parle. Toutes nos extases et intimités seront avec alors avec Dieu. Au verset 26. Hein. Et concernant les morts qui, so qui soient ressuscités ou non, ne lisez-vous jamais mais, mais, la Bible. Mais, mais, mais, non, verset combien? 26. Jésus dit ceci. Lorsqu'on lui avait posé... Concert... Dans, dans, dans, dans, dans, dans le chapitre dans Marc 12, là, non? Marc 12, au chapitre... Marc chapitre 12, au verset 26. Lorsque Jésus dit... Que okay, ca... Au verset 26, là où il dit ceci. N'avez-vous jamais lu ah, hein? la Bible? Uh -huh. Comment est-ce que Dieu a puissant ardent? Non, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, non, c'est pas ça, mais c'est que on dit pour ce qui est de la résurrection de mort, dans le groupes dans le monde de Moïse, je peux vous à propos de tout je suis le dieu d'Abraham, le oui, oui. de, dieu de, de, de Isaac, le dieu de Jacob. Oui, ça. Oui c'est bah oui, oui ça. C'est ça c'est moi, je, oui, attends, moi je te lis la Bible. Moi le là-bas? le nom de là-bas? C'est là-bas, on a dit, attends, je suis en train de lire. Moi, je Je vais m'en dans la Bible. Je, dans la attends, attends, attends tu, lis, tu lis quelle version de la Bible? Moi, je lis le grec. La Bible est venue en grec, n'est-ce pas? Je suis, je suis en train de te lire en Bien, grec, la version grecque. Puisque la Bible est venue en grec. Le verset 26 de Marc 12, on dit. Tu, que quel... Ce qui est de, de la regrette, oui. c'est mort. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du. du mais, je que... suis le Dieu d'Abraham, le Dieu du et le Dieu de Jacob. Oui, mais, mais c'est tu... le verset 26 de, tu, de as, Marc 12. Tu, tu, as, tu as répété dans. C'est quelle version tu lis C'est quelle version moi, je te lis en grec. La Bible est venue en ah, grec. Le mot Bible est là. C'est écrit Bible. C'est écrit Bible. Dans la Bible, c'est pas ce qu'on appelle les tafsirs. Il n'y a pas le mot Bible ici. Le mot Bible est là. Je suis en train de parler problème de Écoutez, le mot, le, le, le mot Bible est là. Jésus dit, n'avez-vous jamais lu concernant la résurrection? N'avez-vous jamais lu la Bible? Comment Dieu dit? à Moïse, au buisson ardent, je ah, suis pas... Ah, non, non, non, non, le livre de Moïse, le livre de Moïse, c'est le livre de Moïse et non la Bible, le livre de Moïse. C'est la Bible C'est le livre de Moïse, c'est la Torah. Et, et, et, attends, attends, et, et, attends. Intéressant. attends, attends, attends, attends, je te montre le verset, c'est écrit Bible dans la version grecque, et je suis en train de lire la version ah, grecque. Non, non, non, c'est ma c'est ma message. Si est-ce est est est que, est que le, les Romains sont des Grecs? Hein? Est-ce que, est que, est que les, les Romains sont des Grecs? Je te parle des Grecs, toi tu me parler des Romains. maintenant, est-ce que, est que les Grecs sont des Juifs? Non, ce ne sont pas des Juifs. Non. Voilà. Ben, je vais te faire savoir que Non non, et, et, écoute, écoute. Puisque tu je, Attends, mentir, je, je suis en train de lire la version grecque en grec. On dit ceci Jésus, il parle. Perd... N'avez-vous jamais lu la Bible C'est écrit Bible, le mot Bible. C'est de là que nous ah, avons non, trouvé, non, non, non, non. Puisque... Ah, oui, oui. c'est la translation française. C'est bon. Mais moi je dis, lorsqu'on dit le mais, mot Bible, c'est le mais, mot Bible, c'est tout mais, dans mais, la Bible. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais le rouleau à Jésus, Jésus a lu, il a lu, Esaïe, Esaïe a dit, et il a parlé, il a dit, voilà ce que cette prophétie a compris là. Dans le 4, verset 2, c'est une ça à Dieu tout simplement. il a lu, est-ce que c'est la Bible qu'on l'a donnée? Oui, c'est la Bible, oui. Oui, vous la, mais vous connaissez la Bible. C'est la Bible. Jésus, <rire> c'était la Bible d'Esaïe. On avait donné à Jésus la Bible d'Esaïe. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas, ne donne mes paroles, et la parole que j'entends, n'est pas de moi, c'est ah, du cœur qui m'a envoyé. tu n'aimes pas, je pas, Concernant ce à là, <rire> on a donné à Jésus la Bible, la Bible de, du prophète Esaïe. C'est écrit même dans la version grecque qu'on a donné à Jésus la, la Bible du prophète Esaïe. Nous sommes dans Luc. Luc ah, au chapitre 4, verset 17. Luc au chapitre 4, au verset 17. On a oui. très bien dit que Jésus, est, on lui remit la Bible du prophète Esaïe. C'est voilà. écrit moi, j lu, je suis en train de lire ah, le grec. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Parce j'aime avec celui qui peut écrit la, cette bible -là. Vous êtes tous bien La n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Non, non, non, Parce non. non. Attends. Attends. Tu dis la Bible n'est pas la la parole de dieu la bible contient la parole de dieu mais tout le coran c'est la parole de satan le coran c'est la parole du diable tout le coran ok pas de problème faut continuer à venir tu as quitté l'islam la religion du diable <rire> Euh, euh, Luc chapitre je 4 te verset te 17 ça parle de la Bible non, voilà mais Bible. Je, non attends je vais te dire yeah. je, je vais te dire quelque chose Oui. je vais te dire quelque chose oui Oui, hein. tu es chrétien non oui je suis chrétien c'est pas Dieu qui nous a donné ce nom c'est pas Dieu qui nous a donné ce nom c'est pas c'est pas où c'est écrit où Mais c'est écrit où c'est là. C'est écrit C'est C'est écrit où? C'est C'est une C'est dans Acte, tu as, tu as dit. Oh, attends. qui a accepté la première fois les biscuits à tous les Ah, ok, on va lire, on va lire. Dans Acte 11 au chapitre 16. On, on va lire. Hey, attends. Hey, je vais lire pour toi. Puis je connais tout ça. C'est la Bible dans mon sang. Tu vas me dire, me montrer là où. Attends, attends, attends, attends. a ah, la première fois, Oui, oui, tu vas me montrer là où on a écrit les, les idolâtres. Si Dans le temps, je me montrer, ah, fait, non, non, non, non, tu, fois, tu as fait si tu, as toi, tu as dit, tu as, tu as, tu as dit, ce sont les adorateurs. Oui. Hein. Et, écoutez, acte chapitre 11, verset 26, on dit ceci. « Et l'ayant trouvé, il amena ah. à Antioche pendant toute une année, ils se hein? réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup hein? de personnes. Et ce fut à Antioche hein? que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Où est-ce est écrit les idolâtres euh, Non, non, non. Toi, tu m'as dit... Écoutez, tu as dit que ce sont les adorateurs des, des idoles. C'est écrit où ah, non, non, non, c'est toi qui as dit de, de lire dans Acte 11, 26, là où les adorateurs des idoles, c'est des vieux adorateurs des idoles ici. Non, non, non. non mon frère, do, donne-moi notre explicatif de qui Qui a écrit ça la Bible, non. Qui a écrit de la Bible, ça? Non, là Mon frère. De la Bible, non là non, Comment non. Tout Mon frère, note explicatif. Qui est écrit par qui? C'est qui est écrit par qui? La Bible est écrite par qui? C'est pas les, les hommes non? C'est pas les hommes qui écrivent là? Non non, c'est pas des hommes. Écoutez, écoute. écoutez, ce sont des bêtises maintenant. Tu tu tu tu es, tu es en train de répéter les mêmes mensonges qu'on vous a dit. Oh, il y a les adorateurs des idoles là, qui avaient dit les chrétiens à Antioche. C'est écrit de où? Mais nous, nous, notre explicative de la Bible, Donc... note explicative. Si la Bible ne connaît pas notre explicative, les gens ne connaissent pas ce es... tout. est faut nom... lire notre explicative de la Bible pour la comprendre. Notre explicative écrit par qui? Et qui t'a dit que... les humains. Le et, et qui t'a dit que pour comprendre ouais. la Bible, il faut lire les notes explicatives? Attends. La Bible s'explique d'elle-même. Tu le monde la Bible. Tout le la Bible, non. Pour comprendre, attends. Si tu veux comprendre la Bible, tu dois lire la Bible. La Bible s'explique elle-même. Il n'y a pas de notes explicatives dans la Bible. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, tous les a Qui les maintenant, tous les a les chrétiens dans la Bible Mais C'est pour cela qu'il faut apprendre la Bible. Jésus dit ceci. Si vous ne comprenez pas les écritures, il ne faut pas. On n'a pas dit d'aller chercher des notes explicatives de blablabla, des indices. Nous n'avons pas des indices. Nous n'avons pas de notes explicatives. La Bible s'explique d'elle-même. La Bible s'explique d'elle-même. Il n'y a pas de notes explicatives dans la Bible. Ça n'existe pas. D'accord. Hein? C'est comme si tu me si dis, il fallait voir le dictionnaire, tout ça. On peut lire le dictionnaire, on peut lire des encyclopédies, tout ça, mais la Bible s'explique d'elle-même. Si, attends, attends. non, non, non attends. Ah, attends. Ah, attends. Si tu lis le, le verset de la Bible, il ne faut jamais dire note explicative. Là, c'est dans le Coran. Là où on vous dit d'aller lire les hadiths et les tafsirs. C'est le Coran. La Bible, ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est le livre du diable. C'est pour cela qu'on vous dit de lire les hadiths, hein? et puis lorsqu'on vous lit les hadiths, vous rejetez les hadiths, vous dites c'est ça, c'est pas ça, c'est blablabla, c'est faible douce. Nous, la Bible s'explique d'elle-même. On a dit, toi tu m'as mon frère, tu, tu as dit, attends, ah, attends, attends, tu n'as pas compris. Do, donne-moi là où c'est écrit. Non, non, non, tu n'as pas compris. Non, non. Moi, M moi, les moi, les moi les je t'ai posé la question de vous montrer là où on a dit que ce sont les adorateurs des idoles. Donne-moi ça. Donne-moi la note. Mon frère, mon frère, donne-moi la note explicative là. Qui a écrit ça C'est qui a écrit ça je viens, il faut laisser tout ça là. Non, non, je ne laisse pas. Eh, écoutez, moi je suis, je je suis un frappeur. En Afrique, nous ne sommes que trois. Aucun musulman ne peut débattre avec moi. Donne-moi qui a écrit la note explicative de l'acte du chapitre 11 verset 26. C'est qui? Je viens. Je viens. Je viens. viens. Il faut me montrer sur qui est l'écriture. Oh, oh oh, oh, mais l'écriture tu sais, est là. L'écriture est là. Est là. Sais, vrai, moi, mon frère, c'est toi qui m'as dit qu'ils ils étaient appelés par les idolâtres d'Astarté. C'est écrit où? Donne-moi l'écriture. Nous parlons de ce je qui te est te dis, écrit. Dit que non, mais non, non, non, non. que qui, qui a écrit la note explicative? Donne-moi le nom de ce. De ce macaque là qui t'a dit notre explicative c'est qui? Il ne faut pas suivre notre décision J'ai dit, j'ai compris. Comme notre explication ne pas donc tu mentais tu mentais si je tu maintenant toi il tu as tu as moi tu as dit que tu as dit Qui tu écrit dit que tu as dit que tu as dit là c'est écrit qui Lorsque moi je te parle des hadiths, je te dis c'est écrit par Bouhari, c'est écrit par Saïd Muslim, c'est écrit par euh, Ibn Akaraskalani, c'est Kourtoubi. Je te donne le nom des savants qui sont des musulmans, des imams. Maintenant, lorsque tu me dis, note explicative, tu dois me donner aussi le nom de Donc, celui de, qui a ça, écrit parler, ça. Hein. Tu dois me donner le nom. Donne-moi le nom. Oui. Maintenant, je viens, hein. Il faut laisser notre explicatif là. Montre-moi qui Donc... les a appelés chrétiens, c'est tout. Montre-moi celui qui les a appelés chrétiens. Oh, oh, ok, ok, ok, ok. Je vais lire l'écriture. Je vais lire l'écriture. On dit ceci. Il faut lire et montrer celui qui les a appelé chrétiens. Ah, mais écoutez, écoutez, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres. Hein? Puisqu'on on dit. Non, montre-moi où c'est écrit que c'est l'un d'apôtre le gars. Je te donne, je te donne l'écriture, je te donne l'écriture. On tu parle, tu on tu parle. 1 Pierre chapitre 4. Ouvre la Bible. 1 ah, Pierre. Tu, tu vois, non, tu ah, écoutez, vois, tu m'as demandé l'écriture, tu m'as demandé l'écriture, n'est-ce pas? Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis là où tu s'en vas, vas-y. Écoutez, mon frère, écoutez, il n'y a aucun musulman sur la terre qui va te battre avec moi. Ce sont des comédiens. Notre explicatif, notre explicatif, bêtise sur bêtise. Acte, nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 6, 16. 1 Pierre 4, 16, on dit ceci. Ça, c'est Pierre qui parle. Il dit ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est Pierre qui nous a dit de, de, que nous devons glorifier Dieu à cause de ce nom-là, le ah, chrétien. Ça, c'est Pierre. Déjà, attends, attends, ben ben ben pour la première fois, l'aide du type qui quelqu'un. Non, non, non, non, non, que... non, non, non, non, non, attends, attends, attends non, non, a non, non, non, non, non, on a non, non, non, non, non, non, non, non, non, les non, non, non, non, non, non, non, il faut Les frapper très fort. Il a coupé. La communication. Espèce de bâtard spirituel. OK, je l'attends qu'il puisse rappeler. Ou bien si quelqu'un veut nous appeler. Hein? Notre numéro est là. <rire> Pour continuer la bataille. Et ce qui, ça fait très mal, il y a peu de gens qui connaissent la Bible et le Coran. Ça me fait mal. Très peu de gens en Afrique connaissent la Bible, le Coran, parmi les chrétiens. Et on a des chrétiens, des bons chrétiens, mais qui ne connaissent, qui ne maîtrisent que la Bible. Lorsqu'ils entrent dans le Coran, ils sont perdus, ils ne touchent même pas le Coran. Mais lorsque nous nous naviguons, le monsieur ici, il nous connaissent, nous nous frappons. Lorsqu'on touche leur Coran, ils disparaissent. La Bible, c'est comme aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui disait que les Arabes, un chrétien, il dit que les Arabes, ce sont les descendants d'Ismaël. Ça m'a fait mal. Les Arabes ne sont pas les descendants d'Ismaël. Ils n'ont rien à faire. rien à foutre avec Ismaël. Ismaël, c'était un hébreu. C'est notre frère. Il est béni. Ce n'est pas un bâtard. Ismaël n'était pas bâtard. La Bible n'a jamais dit ça. Il faut répéter les Écritures. C'était un enfant d'Abraham. C'est notre frère. Il n'était pas bâtard. Il n'était pas maudit. Non, c'est faux. Ce n'était pas le fruit de la désobéissance. J'ai entendu beaucoup de passeurs donner des allégations malveillantes. Ce n'est pas juste. Et Ismaël, Ismaël, ce n'est pas, ce, ce pas lui le père des Arabes. Les Arabes ne viennent pas d'Ismaël. Les Arabes, d'ailleurs, ils ont existé même dans d'autres pays. Les Philistins, ils étaient même avant Abraham. Ils existaient. Ce sont pas les enfants d'Abraham. C'est une race à part. Comme les, les Arabes, ils sont comme les Indiens, et les Pakistanais. Ils n'ont rien à foutre avec Abraham. Alors, on doit enseigner ces histoire-là avec beaucoup de douleur. Presque 90% des gens sur la terre, des chrétiens, ils croient que les Arabes sont les enfants d'Ismaël. Et avec ça, ils, ils troublent beaucoup les musulmans, les musulmans aussi les mentent, ils se, ils se mentent tous. Aucun musulman ne peut faire face à la vérité. Shalom.